Alors une autre chanson qu'on retrouve à Nice et en Provence, Jump Petit ça qui est une chanson merveilleuse pour apprendre le nom des parties du corps. Donc pareil, on peut la faire aussi en tapant dans les mains. Bien sûr, il y a aussi une ronde pour apprendre et désigner les parties du corps en même temps. J'ai un dans ça, dans vers l'oreille des França, vers l'oreille des français, mais le pè, mais la gamba, gamba, gamba, et si à sa Continua, Kumako. à quoi. Mais mais la gamba, mais loupou, mais bras, mais <coughs> <coughs> la main, mais loupé, mais loupé, mais loupé, mais petit mais loupé, mais loupé, mais loupé, mais loupé, mais loupé, mais loupé, mais loupé, gamba. gamba, gamba. brasse mais maman maman tête tête nas nas nas nas mais front et front, front. la testa testa testa et si dans sa